Bien Playpad, vous avez bien quoi? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis avec mon gars Alex Laroutine. Comment vas-tu monsieur Tranquille, ça, va okay. ça va super. Ça il a fait le déplacement sur Lyon pour deux raisons. Manger à la marinade, ça ça a été fait, c'était juste avant. Il vient avec. Bien rempli, gros. Hein. T'as le vide ah, un peu. Un peu tendu pour Un, un peu instant. rempli. Ouais, c'est juste là on vient de manger il y a une heure là. J'ai pas osé le tacos moi personnellement, mais la vidéo dégustation est disponible sur sa chaîne. Ouais. Par contre, il bon. y a également un petit projet, c'est sur ma chaîne à moi. Et c'est de réussir à faire un petit concept. Comme vous avez capté ces derniers temps, on a envie de multiplier un petit peu les concepts, les petits essais les petites choses comme ça et notamment le fait de faire une sorte de petit jeu des vêtements un peu à l'aveugle, le jeu des tenues voilà on va l'appeler comme ça donc c'est un jeu tout simple on va aller dans le magasin derrière nous pour commencer je vais vous le présenter dans un instant et tout en ayant les yeux bandés on va se balader dans les rayons choisir des pièces avec quelques peut-être indices du vendeur qui me ouais ah, ça c'est pas mal ouais ça c'est peut-être un t-shirt bleu tu vois des trucs comme ça et au final on fera voter vous ainsi que les gens qui sont avec nous pour déterminer qui aura la meilleure tenue selon chaque magasin on a plusieurs magasins c'est cool moi je kiffe le concept en vrai le côté yeux bandés et tout un peu hasardeux j'aime bien tu vois généralement et après évidemment les sneakers les ça bah ça me parle hein. du coup je pense qu'on est au bon endroit là j'ai l'impression que c'est plutôt cool les pièces concept rue lanterne à lyon c'est un magasin qui est spécialisé en termes de sneakers vêtements des fois des petites pièces un petit peu difficiles à choper des petites pièces et des petites marques de luxe chez qui a du gels des trucs comme ça etc ils sont très sympas de nous recevoir aujourd'hui donc n'hésitez pas à aller faire un tour et nous on va pouvoir rentrer et commencer c'est le premier challenge donc nous voici dans le magasin les amis. Donc euh, on vous a pas menti. Hein. Regardez tous les sneakers ici. La muraille, quoi. De partout sur la muraille. Les vêtements sur les côtés. Et on a également quelqu'un avec nous qui va pouvoir nous aider. Je crois que c'est mon gars Alan qui va venir dans quelques instants vous allez voir et on va pouvoir du coup commencer les yeux bandés est ce que tu, tu, tu veux y aller en premier ou tu veux y aller en second c'est toi qui décide vas-y je vais commencer mec tu veux commencer mettre pour moi là. ça me va j'avoue que <rire> j'étais un peu ah comme ouais ça ouais, ouais, je ouais, prends ouais, les ouais. devant on va voir c'est bon tu prends les devant vas-y je suis chaud et donc du coup Alan tu le guides c'est toi qui l'amènes vers les rayons qui peut-être un peu lui donner des indices ou alors lui dire ça si tu veux, c'est un t-shirt blanc, tu vois. Guide-le, c'est reste toi qui suis et c'est lui derrière qui choisit selon ses envies. Là, c'est les premiers portants, ok. Du coup, c'est des pantalons, c'est des pulls, c'est quoi Si tu peux toucher, c'est devant toi et tout. Regarde, hop, en bas, voilà. Ok, il faut prendre un haut et un bas en gros, c'est ça. Il faut prendre un haut et un bas, mais après, le magasin est encore là, donc T'es pas obligé de suivre dès maintenant, tu vois. Est-ce que attends, ça serait ça serait plus la saison des pulls un peu et tout. Je vais aller taper dans un un petit Woody là. Ça, c'est quoi C'est quelle couleur waouh C'est flash. C'est flash. C'est flash, vraiment flash. Mais ça peut se faire. En vrai, en vrai, tu peux, il tu peux, y a un petit truc si tu veux. Arrête, mais es pressé, <rire> Alex, hein. Le magasin là, continue, t es t es là, encore tu es le magasin continue. Ah ouais, t'es pressé, Alex. Le magasin continue, t'as encore du choix. Là, maintenant, après, c'est fini. Après, ouais, c'est fini. Hein. Ouais. Si, vas-y, je vais bien aller voir. Allez, ouais, ouais. Alan va te guider. Bon, Faut ouais. me guider ça fort, continue, là. Ça continue, hein. continue encore. À ta droite. Ah oh, là, putain, il y a de la fourrure, là. Ouais. Ça c'est une petite jaquette, je pense. Oh, ça c'est méchant. Ça ça a pas mal hein. C'est un peu léger comme ça, j'aime bien. C'est pour la saison là. Vas-y, je pense que j'aime bien un peu le j'aime bien un peu les finitions ça serait un peu trop grand je pense, mais j'aime bien le délire déjà au toucher, tu vois. OK. Un peu outdoor. Donc ça te fait une première jaquette. Ouais, je pense que ça peut être cool hein pour C'est pas mal. Il te manque quoi derrière du coup dans ce que tu de ta tenue Pas un pantalon Un pantalon Un t-shirt peut-être Un t-shirt, un pull ah <rire> euh, non bah ouais ok, un petit t-shirt <rire> c'est pas vrai <rire> Un petit t-shirt, on, on retire ça pour toi du coup ça, Ouais vas-y on va, vas, ah, vas, va, vas va va va là-dessus Il a choisi sa première pièce, super, fais-toi plaisir Ah c'est les pulls du coup Ouais Là ah, c'est les pulls et à ta droite t'as les t-shirts Là t'as les t-shirts, ok Dans ma tête là on est dans le corner luxe un peu... Ouais Ouais ouais Désolé hein Je démasque tu vois, non mais en vrai je pense que c'était ça Ça me dit pas ce que c'est donc en vrai... Alors tu. Là c'est un t-shirt à imprimer si je prends ça par exemple... Ouais. T-shirt avec un imprimé Ouais. Fait. Ou, ou broderie, non attends, c'est l'imprimé. Est-ce que tu veux un indice peut-être, la couleur Ouais, je veux un. C'est cou... blanc. Ouais, tout blanc. C'est blanc. Ça me paraît un peu léger en vrai, je suis pas... Ça c'est quelle couleur là Noir. Ça c'est du noir. Ah noir ça peut ça peut être pas mal en vrai, j'aime oh, bien. Oh attends le choix est plutôt beau. Bon. Je me sens bien celui-là, je sais pas, t'as pas la même en hein, M ou L Oui si si, on a en a. On a.. Bah, en vrai, je prends Allez on part sur la même en M ou L, Alan va te sortir ça. Tu lui décomposes comment après ta tenue Plutôt pantalon là tout de suite, après t'as peut-être envie d'un accessoire, c'est quoi ton envie Alan va nous guider après. Okay. Moi je dirais pantalon, euh. Ouais pantalon, ouais. Pantalon Pantalon c'est bien. Là t'es sur le un.. Travail, ouais t'es sur un bon bleu ouais. Le travail Attends, je prends la veste, j'avais. C'était une veste un peu noir et bleu ouais. Ok, ouais, je vais peut-être pas prendre du re reprends du bleu du coup. Ouais, là t'as ouais T'as le même gris Ouais t'as le même en gris là. En gris Ouais oh, ça peut être pas mal en gris cindré, hein. Tu vois, quoi. Et niveau taille ça t'en as un, ou Ouais aussi. Bah tu sais quoi gris On part là-dessus. Okay. le hasard, là on verra. Yes. Donc on a été sur quand même quelque chose de. Il t'a pas fallu beaucoup de temps pour le... choisir ta pièce en vrai. Hein. Ouais. Cargo, j'aime bien comme ça un peu. Je sens qu'il y a des... des détails un peu sur le pantalon, ça me parle. Tu vois. Nickel. Est-ce que tu veux compléter ça peut-être, je sais pas, avec un accessoire, peut-être une casquette, un bob ou peut-être euh... des, des... Peut des sneakers ou alors, euh... Ouais, plutôt, plutôt une paire, je pense. Hein. Une paire, une paire Bah ouais, si on parle là-dessus aussi. On ouais. sur la muraille. Alors là, c'est simple, gros. Il y a des paires de partout autour okay. de toi. On va commencer, je pense, avec la droite. Ouais. Tu peux toucher un peu les paires dès qu'il y en a une qui te. On parle, on check si à ta taille, Alan nous regarde, et on voit, regarde, voilà, ça commence gentiment là. Vas-y, essaye de deviner, hein, parce que t es t es t as, ça. comment réfléchir, on t'écoute. Waffle Sakai direct. <rire> <rire> Attends, là, tu vas pas me, tu vas pas me la faire. Tu... Là, sur les pertes, t'es chaud. Ça, c'est une Air Force, je pense. Tout fait, T'as fait. Il fait. est fort. Ça, ça c'est Off-White, du coup. Oui, quel modèle Dunk Off-White, 50. Alan, t'en penses quoi, pour l'instant, de ce que tu vois Rien à dire, Allez, gros, <rire> on est là. hein Franchement, oh. je sais pas ce que je cherche. Okay, Après, ouais. Si on reprend, moderne, non, ouais. si on reprend pour l'instant, regarde. Ouais, j'ai une veste. Une veste bleue et noire. Ouais. T'as un t-shirt noir. Ok. T'as un bas gris. Ouais. Qu'est-ce qui fitrait comme ça si, si on peut peut-être un petit peu te, te guider de l'eau. Attends, j'ai pas de couleur du coup. J'ai du gris, du noir et du bleu, c'est ça. Ouais, c'est ça, ça, tout à fait. Bah, plutôt une paire. Euh, pourquoi pas avec un peu de bleu, tu vois Ok. Ouais. Là, ce que t'as, ça, voilà. Ouais. Et, ah, là, et même vois, en dessous, là, c'est pas mal. C'est bleu en tout cas. C'est bleu. C'est bleu, mais est-ce que c'est cool, tu vois La paire, elle est lourde déjà. C'est méchant Ça, ça c'est méchant je pense mais... Ah c'est élevé oh, Il est fort Oh c'est ça Il est fort oh, mec est incroyable, Il bro. est fort parce En fait c'est pourquoi j'ai dit ça parce qu'elle est lourde et en général les paires de luxe elles ont un truc comme ça ah, tout à fait. Et ça là il y, a... y a élevé non Ouais Voilà Exactement. Ah, Écoute c'est quoi c'est bleu gros ah, Si tu veux que je sois plus précis c'est blanc et bleu en plus elle est fat je trouve tu vois ouais. Je sais pas hein Ça se trouve elle est dégueulasse mais. <rire> non en vrai je pense tu verras, pas Tu verras tu verras Vas-y tu vas sais quoi je parle là dessus Tu pars dessus Je parle là dessus 100%. Tenue complète chaud Tenue complète pour Alex ça y est Il est parti avec l'outfit total On va te le préparer Tu vois vas Et tu le mettras tout à l'heure en même temps que moi je mettrai mon outfit Vas-y vas-y vas ça tu le vois plus tard et Ça va être à mon tour d'aller essayer C'est parti Ouais du coup là on a des hauts visiblement Et euh, des petits accessoires en haut On a des pulls et des gilets en gros Des petits okay. pantalons sur aussi Génial ouais. Donc voilà à toi de voir Est-ce qu'on peut mettre la main sur ah, allez. Il n'est pas vraiment où t'es à l'aise vraiment avec. Vas-y, vas-y. Ça, c'est du bon survêt là. Pas de def, en plus. Ok, ça. <rire> pas de def, parfait pour toi. Ça va te régaler ouais, ça. Ah, pas de def, nickel. Tu vois, les survêtres comme ça avec euh, ça, j'aime pas trop. Tu vois, c'est pas, pas vraiment mon style. Donc ah du ouais, coup, je vais pas si essayer veux, ça. Tu peux le laisser fermer. Hein. Oh, bah c'est vrai, c'est vrai. Mais tu vois, sur la base, tu vois, ça c'est un peu plus en tissu, j'ai l'impression. Et c'est peut-être un truc plus. Que... Ah, ça, ça, ça, ça te ressemble plus. Ouais, j'ai l'impression que ça me colle un peu plus. Tu vois. Sur la coupe, tu vois. Ouais, sur la coupe sur et la tout, c'est pas mal. Touche la fin, touche la fin. La fin, le bas. C'est serré, ouais, mais ça, ça dérange pas non plus. Ouais, ça va, ça, ça va, franchement, il a pas de ouais, soucis. Moi, ouais, ouais. pas, mais... pas mais... Non, mais ouais, ça, ça dépend de la paire, tu demain, vois. Tu... Mais <rire> si tu mets une paire agressive, ça fait driller de London, tu vois. Genre, je peux, <rire> ouais, je peux mettre des coups de couteau, tu vrai, vois, ouais. c'est pas mal. Ça. <rire> je vais pas prendre dans ces bas-là, ou en tout cas, je reviendrai peut-être pour le truc en tissu. Pas de là, il des pulls, là. <rire> ok, là, j'ai des pulls. Là, il là, là, y a du gros motif, là, j'ai l'impression. Hop. Attends, ça a l'air d'être du big, big motif. Hop. Très bien. Est-ce que. Non, mais là, ça fait. Ah bah attends, ça va! Elle. Non, mais en vrai, non, mais en vrai! Ah, Détrompe-toi, c'est pas si inférieur que non. ça! En vrai, c'est méchant! En vrai, c'est méchant! Ah, ouais! En vrai, c'est pas mal! Franchement, je passerai mon tour pour l'instant. Okay. Je sais pas <rire> si je suis prêt à tenter le gros motif, tu vois. Là, on est sur une veste. Ouais. Veste un peu survêt. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Petite veste de survête, ça. encore. Ça, c ça, euh, ouais. ça, ça. Non, c je, dis pas, je dis rien, mais. Ça, ça, ça encore une fois, des chlasses dans la poche, ça. C'est, pas mal, ça. J'aime bien. <rire> t-shirt. Ok, allez, vas-y. Moi, je veux commencer par le t-shirt. C'est quoi okay. Je commence ah, ça, par. Manche long, ok, t-shirt manches longues. Ok, t-shirt manches longues. Après, tu vois, la, la saison fait peut-être que, tu vois. Sur ça, on est sur quoi à peu près Ouais. Wow, Ouais ouais c'est pas parce que je rigole que. Non pour toi, pour toi c'est parfait. pour moi c'est carrément Ouais en vrai gros, c'est pas mal je pense. Ah ouais Ouais je sais pas je trouve hein. Après euh. Ouais non mais j'aime bien moi. Moi j'aime bien mais c'est pas moi qui choisis. Ah ouais t'aimes bien Est-ce que je peux faire confiance à Alan Non après c'est toi, c'est ton choix. Ouais c'est ton choix et en plus de. Honnêtement si on peut donner un petit indice c'est pas trop. Déjà c'est noir. Ouais Noir et blanc. Ok noir et blanc, c'est quand même Ok, T'as un petit col aussi. Ok. Attends le petit col, ok. Vas-y, je prends ouais je prends okay. vas-y je fais confiance noir et blanc sombre mon, mon gars Alan qui dit c'est parfait pour toi pour lui hein pour lui moi là ah, ouais. genre que pour moi <rire> si je peux avoir peut-être euh, soit un pull soit un haut tu vois genre euh, peut-être veste ou quoi je suis preneur okay, là, là t'as quelques vestes du coup c'est pour préparer l'hiver là ok donc là on est sur de la veste du veston quoi là ouais, tu ouais, on là. est sur là ok donc ça c'est la fourrure de talette voilà. <rire> ça c'est du tigre non, genre, dans le lot y a une veste elle est vraiment méchante. Ah ouais, elle tue. Ouais. OK, parce que franchement, la seule chose dont je me souviens, c'était la fourrure parce qu'évidemment, je vais pas mentir, je l'ai vue, ouais. mais le reste, je m'en rappelle pas du tout. Là, c'est noir, et... noir et vert. noir motif est vert. Est-ce qu'il y a un truc peut-être un peu bleuté Bleuté. Ouais ouais, bleuté. <rire> <rire> là, là, là je à droite. Là, c'est un peu Là, là, là, c'est bleu là. <rire> là, là c'est bleu ça Ouais, ah, bleu, bleu là C'est bleu marine quoi. Ouais, hein. Là, c'est du bleu réel. Là. Bleu, ouais. <rire> Genre c'est du bleu. Est-ce que c'est pas mal là comme ça Moi, j'aime bien. Alors, moi franchement, tu sais quoi Si c'est bleu, que c'est un petit bleu marine avec un t-shirt Non, le truc, je mettrais une casquette en bas. Allez, vas-y, on part avec. Ok. Vas-y. <rire> on va partir pour le pantalon. Voilà, okay. j'aimerais bien avoir un petit pantalon. Et après, derrière, je veux choisir une casquette. Ah, ça, tu peux avancer, Tu ce que vous voulez. Ouais. <rire> non, bah oui, bah en même temps, tu vois, c'est normal. <rire> Donc là, du coup, euh, c'est euh, du bleu. <rire> et là, là c'est du gris. <rire> là, là c'est du noir. <rire> et là, c'est du noir. <rire> ok, alors attends, j'essaye de réfléchir. Donc c'est vrai que toi, t'avais fait une tenue très, euh, on va dire, noir et bleu. Ouais. Il est vrai. Là, moi, j'ai aussi du noir et du bleu. Il peut-être que j'essaye, tu vois, de hmm, d'avoir un truc qui a du sens. Mais c'est vrai que si on fait tous les deux noir et bleu, ça risque de se ressembler un peu, tu vois. Hmm. Ah non, pas forcément. Ah ouais, tu penses Tu Ah, j'ai une vraie veste Ok, ok. Bon. Ça va, ça va. Parce que la routine aussi, de tête, il avait une vraie veste quand même. Ça avait l'air pas mal, ouais. Par contre, j'ai trop hâte de voir ce que j'ai pris, en fait. c'est Donc là, c'est du survêt, là, à ma gauche Ouais, cargo, un peu, tu vois. Survêt un peu cargo, ok. Et ça, c'est du bleu à ma droite Ouais, du bon bleu. Du bon bleu. Est-ce que j'essaierai bleu-bleu Je trouve que bleu-bleu, ça fait peut-être risquer. T'inquiète, le bleu de la veste, il est très particulier, en vrai. il est vraiment très particulier. il est très particulier. Est-ce que vous avez ça à ma taille ah là c'est bleu. Et si t'as à ma taille, je prends. On est, on est large, on est large. On est large On est large. Eh bah écoutez, okay, let's go bah, je prends ça. J'aimerais bien que tu me guides peut-être sur une casquette. Moi une je suis veux... Ouais je veux une petite okay, casquette. Ouais je veux une petite casquette c'est possible. Il y a des bobs. Moi je suis casquette. Y'a un <rire> bob Waouh il est incroyable Ah ouais Franchement. Vas-y, vas-y, vas-y. Essayez-je toucher ça Ok. Ouais. Il est réversible carrément. Ah c'est un bob réversible. En vrai hein. il est tueur hein. Et bah tu sais quoi je vous fais confiance ah tu pars dessus Ouais, vas-y. OK. Vas-y. Je okay. pars dessus. Okay, okay. Petit bob comme ça ça, oh, ça, oh, ça ouais. casse, tu vois, c'est pas mal oh, ça, ça change. Oui. Donc du coup niveau couleur, on se situe sur quoi là à peu près Rose. <rire> <rire> rose. Un petit, tu vois, rose en bas pour compléter avec le beige orange. <rire> non, de gueule par contre. <rire> Non, ouais, ça passe, vrai, ça passe ça. Non, en vrai ça passe mais c'est juste là la... peut pas abuser tu non, vois, avec euh, euh, franchement je pense que ça passe pas pour moi. Pas de dunk alors. Non, vas-y pas de dunk. OK. Ça c'est quoi ça c'est les dunk of white ouais, ouais, d'avant là, ouais. que je touchais. Ah oui, un peu un peu beige. Ouais. ouais. Avec le bob. À droite. Ah ouais à droite, ça. À pas droite. Pas ça hein. Ouais Ça c'est tout noir. Ouais là c'est noir. C'est sombre ça mec. Ça c'est sombre là, ah, ça. Ah ça là Ça c'est sombre un mec, peu. Mec je, je suis les côtés là, ça a l'air d'être chelou. C'est <rire> sombre. Hein. Non c'est vraiment. Ah ça c'est est méchant. Est-ce ah, que est... Alan toi tu. T'en tu... penses quoi de celle-là Ah moi je rock hein. Tu rock Ah je rock. Ah. Je rock. Tout ce que mon gars Alan je rock. Attends, la voir maintenant, c'est ça. Regarde à la voir s'il y a ma pointure, 45-46. Ouais, on a, mais il y aura. Celle qu'on aura, tu sais, il y aura un, un petit truc qui changera. Vas-y, ça me va, je te fais confiance. Ouais, ça y est, oh, okay, ça me va. Tu ferais quoi comme petit bilan sur ma tenue avant que je la regarde Je pense que ça passe en vrai. Hein, c'est pas, pas mal Ouais, je en pense que ça va. Ça venait les biens, tu vois. C'est original, il y a un truc original. C'est cohérent Ouais, je fais hip-hop. C'est hip-hop. Il <rire> y, y, y a deux <rire> articles qui sont très. Euh... <rire> C'est un, un peu excentrique tu vois ouais. <rire> Un peu excentrique Ouais euh, surtout sur la... moi je trouve la veste tu vois Ok ouais, hip -hop. Franchement hip -hop, mais... hip hop la veste <rire> <rire> le Hip hop la veste Hip hop aussi Hip hop aussi non, Vraiment On va essayer et on va faire voter <rire> <rire> Mec c'est incroyable <rire> Attends mais toi ça te va trop bien gros. <rire> oh le swag de camper <rire> Mais vraiment Ça c'est trop petit, ça c'est trop grand mec. <rire> toi, toi frère c'est incroyable Et voilà pour le drip eh hey mais attends mais j'ai un truc moi. Ah oui, hein. Moi j'en pense Parce que c'est sérieux, c'est du sérieux là. <rire> attends attends c'est cool hein. T'en penses quoi là de ta tenue un petit peu si tu devais donner un avis objectif Moi en vrai la tenue, j'aime bien. Mais les tailles ça va pas tu vois Non les tailles comme ça va pas trop, Et le pantalon serré frère j'en peux plus tu vois <rire> <rire> Ça j'arrive plus à tenir là-dedans eh, Mais bon, il est cool par contre ah, Pour la barre cool. moi j'ai dû avoir un pantalon un petit peu pareil mais de rechange Bien serré bien skinny Ouais mais bizarrement ça je sais pas ça te va mieux tu vois Avec dirait... la veste comme ça là, gros Tu vois là il y a un petit truc franchement enfin, je m'attendais pas à voir ça tu vois des grandes tresses et tout Il mais... est incroyable le bob hein. Le bob il est... Ouais. il est énervé Je tiens à remercier quand même les conseils de mon gars Alan Il m'a pas menti quand il a dit que la paire Il y avait un petit truc avec un petit le bob OK ou pas mais moi, la paire, je l'aime trop, là. Mais celle-là, gros, elle est trop bien. Mais juste, ça va pas avec ça, tu vois. Ça va pas avec ça. Ah, c'est moi qui ai choisi. Est-ce est le... que tu peux peut-être, genre, ouvrir la, la, ouais. le haut pour voir ce que ça donne Ah ouais, avec le t-shirt Balenciaga, si que... monsieur, il y a quelque chose, hein Je pense que sans la veste... Attends. En vrai, sans la veste Et encore, il est un peu... J'ai pris la plus petite taille du Comme shirt. ça, t'es plutôt pas mal. J'ai plus tendance à préférer des trucs un peu oversize là-dessus aussi. Mais... Ça ah, passe là, franchement. Je trouve que les articles en soi ils sont cool Après euh. Ouais, je sais pas ton flow là il. Pour la tenue complète je trouve ça mieux tu vois. On dirait que je, je paye des magnums en boîte. Euh... <rire> ouais. Non mais c'est ça. Ambiance 2013, ambiance 2014. Après je trouve que pour des jeux bandés on s'en est bien sortis en vrai. On s'en est pas mal sorti on est bien on bien arrivé. Sortis. On a eu un peu d'aide, c'est vrai, on a eu, c est arrivé un truc cohérent. Je pense qu'il faut partir au vote. Mon gars Alan tu votes pour qui Plus voilà. trouve... <rire> Un point pour Zach. Hugo tu donnes un point pour... à qui Soyez honnête les gars en vrai. Si je réfléchis à comment moi je vais habiller. Ouais voilà. Point non, pour ouais, ouais, un ouais. Ok, un point pour Alex mon gars, ça fait un 1. <rire> non je rigole. Ah ouais Deux-1 Alex. Ah, quelqu'un d'autre veut donner son point Ok. 2 2 excellent. On s'en fait un tout petit dernier. Est-ce que quelqu'un d'autre a envie d'être le juge final Là-dedans. Oh, ouais. Tu lèves la main, tu une fille, Une fille Ah une fille oh ouais, j'avoue Oh là là là là là là. Est-ce que tu peux voter sur ces deux tenues faites à l'aveugle À qui tu donnes le point On ne dit pas quel score est à rien, c'est toi qui décide. Merci. Merci. 1-0, Next Magazine. Nous sommes maintenant à Elephant Vintage Store. Les Rois, ça me fait super plaisir. Ils sont rue Hippolyte Flandrin. Et c'est une friperie. Alex a gagné le premier, je suis dégoûté. Voilà. Pour l'instant, j'ai marqué le territoire. Tu trouves que c'était mérité <rire> Je sais pas. <rire> moi, je trouve pas que c'était mérité parce que je préférais la tienne. Et encore une fois, j'ai eu des petites galères sur les tailles, mais vas-y, ça va. Hein. Bon, en vrai, c'était mérité. 3-2, c'est le public qui a voté. Je ça a donné pas, des drips assez marrants. Vous avez vu, pour le premier magasin, on était un peu backseat quand même. Voilà, il y avait un petit peu d'aide qui a été donnée. Donc, du coup, pour la deuxième, on a ajouté deux contraintes. Première contrainte, contrainte de temps. On aura que quelques minutes chacun, un peu moins de 10 minutes, d'accord, pour pouvoir speed un peu les choses et pour pouvoir aller un peu plus vite dans les rayons et un peu être moins là, tu vois. Ouais. Donc, c'est important. La deuxième contrainte, c'est une chemise obligatoire voilà chemise obligatoire après pantalon petite veste on va sans doute faire ça il n'y a pas de basket donc on va rester sur la chemise mais c'est une petite contrainte sympa et ça change un peu du premier shop du coup et c'est super important parce que dans toutes les friperies il y a énormément de chemises donc du coup moi je kiffe vraiment les friperies c'est grave cool il y en a plein à lyon éléphant ouais. de vintage store on a dit que du bien c'est ma femme qui a trouvé ce magasin donc dédicace à eux n'hésitez pas à aller checker si vous aimez bien des vêtements un peu à l'ancienne etc moi je suis vraiment un mec des fripes donc je pense que je vais essayer de profiter de ce magasin pour égaliser c'est parti. With my brothers, all my je commence cette fois-ci. Ça va, tu vas bien? Kevin, ouais, ça Tranquille. Va. Tu t'appelles comment? Kevin. Et Kevin. Eh bien, ça me fait super plaisir. Alors, Kevin, je pense que tu as entendu un petit peu euh, la contrainte. Euh, on a besoin d'une chemise. Après, ce <rire> sera pantalon. Donc, j'espère qu'il y a quand même un petit peu matériel et euh, après derrière une veste les chemises je te laisse me guider là, là on est sur quelle couleur là là c'est du blanc blanc cassé là, Pet blanc. petite chemise un peu blanc cassé ouais ok ok sinon le reste c'est beaucoup de motifs rayures carreaux un peu et tout ouais rayures... c'est ça ça te branche rayures carreaux et tout c'est un peu moins mon truc j'aime bien les motifs unis tu vois moi j'aime bien les trucs un peu unis tu vois genre je, je regarde je tâte un peu la matière tu vois c'est important attends je regarde ah ah oui, ah là on y est là. Celle-là on est sur un truc. Là la taille ça te va déjà, je pense. OK. Peut-être même enfin euh, c'est peut-être même un peu grand. Un peu oversize Non, ouais. mais ça me va un Après, peu uni. Là c'est uni. Ouais, c'est à ta taille, peut-être un peu oversize. C'est OK. C'est pas la même chose qu'avant mais c'est euh c'est face... pa pas mal aussi Ouais, moi j'aime bien. OK, je pars dessus. Ça me va. Velours. OK. Moi personnellement velours ou jean, c'est vrai que les deux me vont. Ah là, là je sens du velours là. C'est là... des grandes tailles en plus, on dirait là un peu. Là, là je sens de la taille. Un peu grand. J'aime bien. C'est quoi J'ai envie d'essayer un truc comme ça, là. Là, en termes de couleur, on se situe un peu sur quoi, si on veut me faire rêver Bleu marine là. On bleu a... marine ça Ouais, c'est pas mal. Hein. Ok, bleu marine. Et la chemise a été comment un peu À la couleur Ouais Tu veux savoir, t'es sûr euh... Je peux dire, hein, ah mais là. ça va peut-être... Euh, ok, tu hein. okay, sais quoi, vas-y, ça va trop me guider. Ouais, ouais. J'accepte de ne pas être guidé sur la chemise. Est-ce qu'il y a ça à ma taille Ouais, parce que ça c'est trop petit je pense. Et c'est dans l'esprit de celle que j'avais avant Ouais, en vrai, totalement. ouais, ouais. Ok. nickel Dans l'esprit en tout cas, mais euh, juste pas la même couleur, mais en vrai. Est-ce qu'on prend une veste aussi, du coup ou... On peut partir sur une petite veste. Là ça c'est des vestes un petit peu matelassées vestes, Ah, euh, voilà, moi je vois une veste un peu gelard là, tu vois. de Veste en cuir. Aussi. Ok, gros cuir C'est quoi ça là ça... Là ça me parle ça tu vois Ça là Ouais <rire> Ça te fait rire Ouais, okay. ouais là, ça me fait rire quand même <rire> Surtout que c'est trop petit en vrai Non, ouais. ouais. je te donne une indication vas-y si ça te chauffe ou pas as -y, as -y. Touche ça, pas ça là touché. Putain, ça c'est du lourd hein. Tu vois un peu le genre de matière Ça c'est pas mal hein C'est du cuir Ouais Je prends ah ouais. ouais allez, allez, pas mal, ça. <rire> terminé les gars, réglé. Moi je te conseille celle-là. Là, là okay, okay, ok. là ça tranche, c'est oh. impeccable je pense. On est là pour euh, du sérieux. Mon gars la routine, c'est à ton tour. Donc. Tu as une vraie concurrence. Ouais. Tu veux commencer par quoi Sauf que tu être Kevin envie de guider. Euh... Par la chemise. Ouais, pour la chemise comme toi ouais, en vrai. Tout à l'heure. Ouais. Donc tiens, t'as un portant direct à ta gauche là si t'as envie. Ok. Ah oui ça c'était c'est là où t'étais pas je crois. Ouais. ouais. Ça c'est pas mal ça hein. Un peu euh, ouais. sais pas c'est le premier truc que j'ai touché je me dis il peut-être un mec. Quoi Qu'est-ce qu'il y a, gros? Tu fais flipper là! Mais il y a un truc sérieux! Kevin, t'en penses quoi? C'est ma taille? C'est pas mal. Est-ce que le niveau de taille, ce sera pas un peu. Ça m'a l'air grand, non? Non, mais ça colle total! Oh non, gros, ça va être trop grand encore. Ça va être un peu large. Ah, dommage, ça un elle a l'air bien. Qu'est-ce qui peut être à ma taille là? Ça, c'est chemise à manchelon. Ouais, de toute façon, toi aussi, t'as une chemise à manchelon, non? Ouais, ouais. Moi aussi, j'ai du manchelon. Vas-y, tu sais quoi? Ça là, bah, je sais pas, ça me l'air pas mal. Quoi Mec, mmh. c'est propre hein? C'est ma taille à peu près? Ouais. Franchement, ouais. Ouais, bah, vas-y. Tu pars oh, avec Je pars avec, je sais pas ce que c'est Le choix mais... de chemise de mon gars, la routine Franchement, je, je suis inquiet Voilà, bah, je vais pas... te lire parce qu'elle est très jolie Elle ah est ouais très très très jolie, ouais, elle est vraiment bien Let's go Pantalon On enchaîne Allez, pantalon pour monsieur Là, t'es sur des jeans Ah oui Là, t'es sur des bons jeans. Non ouais, mais attends, mais... Là, là, le problème, c'est que je vais... Là, t'es sur, sur des jeans là, tu vois. Là, ouais, je vais pas pouvoir... Ça, c'est du velours côtelé, encore. Ouais, là, c'est du velours, ouais. Là, mais je vais pas prendre ça, du coup, je vais... Puisque toi, t'as pris ça. Euh. Non, je vais pas demander la couleur. Je vais me laisser la surprise. En vrai, le... mon pantalon sur moi, il a presque la même... Ouais, ouais. Si je le monte un peu, en vrai. Ouais. Vas-y, bah, ça part. Tu pars avec Allez, let's go <rire> Je sais pas, regarde. Monsieur a son pantalon, c'est beau. Est-ce qu'il manque une veste, peut être Ouais une veste comme si t'en as pris une je veux bien Vas-y let's go Oh là là attends ça c'est lourd ça Ça c'est l'Undertaker Oh attends mais tu sais qu'il y a Ça c'est une veste en, en cuir bien, bien sombre La manche sans manche là Et... Mais attends mais c'est un délire quand même là non Ça a au moins la couleur d'une des autres pièces Vas-y <rire> Tu veux partir avec <rire> <rire> Tu casses les couilles tu vas piéger <rire> ou quoi <rire> Oh oui Oh le papa <rire> Oh je suis <rire> Ouais C'est coupé parfait là <rire> <La tête. rire> J'ai vraiment un petit drip, monsieur. <rire> Regardez ceci. Putain la chemise rose et tout là. La bonne veste en cuir. Je m'attendais pas à la chemise rouge. Je vous cache pas. Et j'aime bien ça, ce petit pantalon en velours. Alors, j'aurais encore préféré s'il se fermait bien. <rire> Mais ouais, en dehors de ça, j'aime bien. Il y a une cohérence. Tu vois, Attends, je me ouais, permets de, de regarder comme ça. C'est plutôt pas mal. Hein. Moi, je suis fier de ma tenue. Moi, ouais, c'est pas mal. Je suis cool. très content. Mon gars Alex, j'y vais. C'est à ton tour. Let's go. Il va être accueilli par Daddy Yankee. <rire> <rire> J'aime beaucoup! Monsieur, j'aime beaucoup! bien? Bah ouais, franchement! Je m'attendais à pire avec le blouson sans manche! Ouvert comme ça? Ouais, là, comme ça, t'es bien, là, là enfin, ça va, non Je pensais que ça allait te donner un feu de Dale, mais enfin, là, t'es pas... pas mal, là Voilà pour la tenue, les amis, on a nos petites lunettes ainsi que la tenue complète. Je rappelle que en fait, on a fait des photos Insta. On en a fait pour le magasin d'avant, on en a fait ici, on en fera pour le magasin d'après. Et vous-même, vous pourrez aller voter sur Insta sur chaque photo pour choisir lequel est le gagnant d'après vous. C'est à notre moment de passer au vote. Kevin, on va te poser la question, nécessairement, à qui est-ce que à l'heure actuelle, tu donnes le point Pas forcément prendre en compte les lunettes, comme je te dis, plus la tenue parce qu'on l'a choisi. Mais à qui tu donnerais le point Au niveau du flow, aujourd'hui, on mmh. donnerait le point à Zach. Oh là là là là Hugo, tu donnes le point à qui J'aime beaucoup la tenue d'Alex, mais franchement, Zach grippait avec la petite euh. chose là. Là, je pense ça l'emporte même. Oh, Et on va avoir la boutique finale pour peut-être essayer de décider de qui remporte ce challenge, c'est parti. On se retrouve aujourd'hui les amis chez Summer, notre troisième boutique pour ce challenge, une belle boutique sur Lyon. On peut retrouver plein de pièces, de la mode comme vous kiffez, il y a du stucy, il y a plein de trucs. Toi ça t'a un petit peu fait chauffer les yeux je crois. Ouais, ouais moi ça me parle un peu, tout ouais. ce qu'il y a là-dedans. Là. On avait dit que le vintage c'était mon élément avant, j'avais réussi à gagner, ça a fait 1-1. Pour nous départager, on va avoir une troisième étape, une troisième manche. Mais juste avant de vous décrire, voici les coordonnées de nos amis de chez Summer. Regardez-moi cette belle boutique, vous pouvez la retrouver, sa proximité de Bellecour. Pour les règles, on va commencer la première. Qu'est-ce qu'il n'y aura pas, Monsieur Alex Il n'y aura pas de pantalon. Du coup, on garde le nôtre pour l'instant. C'est la seule chose qu'on va pas choisir dans les rayons. Par contre, on va choper une veste en haut, peu importe, peut-être deux hauts, peut-être un, et une paire évidemment de sneakers pour faire un petit ensemble plutôt sympa. Alex. Exactement, mais cette fois, ce sera un petit peu plus dur parce que c'est du all-random. Pas le droit d'avoir les couleurs, pas le droit de tâter, de tout ça, machin, nanana. Et on verra avec ces conditions drastiques qui va réussir va. à sortir la même tenue, la meilleure tenue, un petit peu de chat cette fois, je vous l'accorde. Est-ce qu'on se donnerait pas un petit joker Genre en mode... Euh... Tu as le droit de toucher le truc une fois, mais c'est ton seul joker. Genre, tu peux passer un okay. vêtement. Ok, ok. Tu commences cette fois Vas-y, je suis chaud, mec. C'est parti. Alex okay. il commence, let's go. Du coup, il a décidé de commencer par les sneakers. Donc, on va lui laisser le choix et la possibilité de pouvoir le faire. Là, je vais le faire tourner un petit peu pour le désorienter. Ensuite, il va pouvoir arriver devant les paires. Et <rire> sans les toucher, ou alors en en touchant une, et peut-être en se laissant la possibilité de passer, Donc c'est-à-dire en grillant ton joker, il peut peut-être se créer un drip. Yes. Donc, après, derrière, juste quand on demande une paire, on va demander à Mathis, il nous confirmera s'il y a ta taille. Donc, tu fais quelle taille de pied 43. Ok donc quand il choisit une paire on demande à Mathis, Mathis te dit rapido s'il y, euh, si y a ta taille, s'il si y a pas, t'en choisis une autre. Ok let's let's go. Go. Je Allez je, je me permets, hop, je te fais tourner un peu, hop là tu vois t'es désorienté, hop voilà, là, un, un, un, un, un. Je vais dégueuler voilà, tu vois. Voilà monsieur, <rire> là tu es devant, tu peux y aller es devant les le mur de... T'es devant un grand mur, mais t'es pas, pas exactement centré, voilà, tu vois. Oh bordel Là, t'es complètement... Mais Par exemple, là, il y a des sneakers devant toi, il y en a à ta gauche, à ta droite, au-dessus, en bas. Dis-moi si je suis prêt quand même que je touche pas. T'es proche, fais attention, tu vas bientôt toucher. Stop Franchement, au feeling, hein, comme on a dit, j'en oh, prends au une. Au feeling, comme on a dit T'en prends une C'est ça que j'ai touché. C'est bon C'est ce que t'as touché Pas le choix. Ok. Est-ce que Attends. vous avez ça en 43 Je peux te dire que les pas. ouais pas T'as okay, de la chance, il okay. a pas de souci. <rire> J'ai de la chance, ok. Ça te laisse une deuxième. En vrai, je dis t'as de la chance. Alors. Je te montrerai après, tu pourras décider. Ah, oh, j'en ai touché deux. Tu en touché deux. Vas-y, tu faire laquelle comme ça J'ai à peine touché, donc je vais dire celle-là. Ok, let's go. Est-ce que t'as celle-ci en 43 C'est bon C'est parti. Ah non, voilà sur quoi il part en 43. Pour démarrer, c'est quoi pour toi C'est une converse ça, il est fort hein <rire> T'as des sapes à ta droite, à ta gauche, alors tu vas être obligé de les toucher un peu avec des coudes et tout, c'est pas grave. Mais fais attention avec les mains. Ah, okay. parce que si tu touches avec les mains, tu as du bout du doigt. Là c'est mieux là. Là à ta droite, à ta gauche, il des vêtements. Ouais, c'est un t-shirt. Attention, ah, touche pas que... plus. Tu, prends, tu pars avec Ah bah ouais. Ok, t-shirt pour Alex. Est-ce qu'il est en M? Est-ce enfin, que tu l'as en M Que ah, bah, En ouais. vrai, est-ce que ce S lui irait pas Oula. Non. S non S je, pense pas. je pense pas, je pense pas. <rire> est-ce que tu veux partir sur ça Totalement. Oh J'ai touché, je prends bon bordel Vas-y vas-y C'est quoi à ton avis ça C'est une veste matelassée j'ai eu l'impression non ah, allez Veste matelassée Franchement bien, t'es sur ta deuxième pièce, fais attention J'ai touché ça, tu pars avec. Attends, je. je là, ça me fait peut-être utiliser mon joker comme ça. Okay. Si, si jamais. Ouais c'est vrai que t'as encore un joker, c'est du M si jamais. Alors ça m'a l'air basique en vrai. Euh... Est-ce que ça te parle ou tu préfères passer Je pense que je vais passer. Parce que. Parce il que... passe Non mais pas... j'ai pas. Parce que je pense que la paire c'est ça aussi. C'est simple, manche courte, t'es dessus là. Et c'est euh, Uni un peu. Euh... Allez, je prends ça s'il si est en M. Ok Franchement, moi, ça me paraît carré. Donc voilà pour la pièce finale de la tenue d'Alex. Il a choisi ses sneakers. Il a choisi une veste et il a choisi surtout un t-shirt. Mec, autant te dire, franchement, je, ouais. je, tu as été efficace. Alors là, en gros, c'est simple. T'as devant toi des articles qui okay. potentiellement te vont. Très bien. Alors là, il y a une veste que tu pointes du doigt. Et à okay. gauche, il y, y a un pull. Oh. Et je trouve que c'est tous les deux des plutôt bons choix. C'est quoi, je pars sur le pull là Sérieux Ouais, tu le pull là, je prends. Non, c'était juste sur la gauche. Vas-y, on va vas okay, okay. C'est lui Ouais, c'est ça. Oh là, je sens un pull un peu. Un peu polaire. Un peu polaire, exactement. Et en vrai de vrai, parmi tout ce qu'on t'a préparé là, ça peut avoir un petit flow. Hein. C'est un des trucs que je préfère. Ça... Oh, ça me fait plaisir ça. Bon, du coup, là, je peux choisir quoi un petit peu Vas-y, fais-moi rêver. Là, il y a en gros une chemise, une veste et une veste euh, matelassée. Très bien. Euh, c'est quoi ça Ça, c'est une veste matelassée. Ok. Ok. D'accord, d'accord, d'accord. Moi, je vais plutôt utiliser mon joker, tu vois, sur les sneakers, je trouve. Ah ouais. Veste matelassée, moi ça me va, j'aime bien la matière. D'accord. Donc je, je prends, il n'y a pas de joker. Et bah, c'est parti. Je choisis, pull, veste, on a fait rapido, ça me va, c'est nickel. Genre ça. Touche, hein, si tu veux. Ah, tu veux que je te dise, euh... tu veux que je te dise quoi Ah bah, <rire> je suis pas sûr qu'il y ait de la taille, mais... Ah ouais, là, on est sur de la randonnée, là. <rire> Est-ce qu'il y a un 45 pour ça Norda, du coup. T'as il il pas, pas. Y'a pas de problème, y'a pas de bah, problème. En vrai, fait, c'est pas très grave, je On essaye, un truc genre, je sais pas, ça. Ah ouais, ça c'est cool. Ça, je pense, sur ta taille en plus. Oui. Est-ce que t'as ah. eu 45 ah, non pour ça Ok. T'as okay. plus Allez. Okay. Ah. Est-ce qu'il y a ma taille là Ouais. Ah, ouais. Ah, allez, ça part. Attends, attends, attends, j'ai un Joker. C'est vrai, putain, mec. C'est un peu chaud en vrai. Aïe, aïe, aïe, aïe. Ça brûle là dans tes mains. J'aime bien quand même ce ah, que bon. je touche là. Moi, je dis rien, mais... Je pars avec. Je pars avec, pas de Joker. Franchement, y a pas besoin de Joker là, je. J'aime bien là, je sens la, la truc et tout, c'est pas mal, je pars avec. Vas-y Alex, va en premier, j'arrive derrière. Let's go Bonjour et bienvenue pour la version finale. J'avoue que là, c'est une tenue, euh, tu la portes en Norvège quoi. Ouais, c'est la tenue euh, chasseur quoi. C'est la tenue un peu chasseur. Voilà, j'aime bien toi, c'est une tenue un peu régulière et tout, tu vois. Moi c'est traditionnel, basique, presque un peu, euh, ouais c'est épuré quoi. Avec euh, les petites petite converse, converse et tout, t'es bien hein. converse. Moi je suis pas mal, tu sais, je doute sur quoi au niveau de mes sneakers, la couleur. Moi je les trouve trop lourdes. Hein. Est-ce que la couleur elle va avec le haut en marron Moi je trouve... Euh... Bah c'est le, hein, hein. le, le hasard qui a choisi. C'est le petit doute que j'ai. C'est le hasard qu'elle a choisi mais je trouve qu'elles sont très cool. Franchement moi je trouve qu'on est pas trop mal là. Hein. Et fais voir le stassier en dessous le petit pull là. Tiens regarde. Ouais j'aime bien. Hein. Putain, mais là t'es pareil. Hein. En plus il me semble que la veste Matisse m'a dit que c'était une marque lyonnaise c'est ça ouais, Arpenteur. Arpenteur. Et bah dédicace au lyonnais Arpenteur, ça fait super plaisir. Matisse Écoute, je te remercie de nous avoir accueillis dans ton joli magasin, ça me fait super plaisir. Là, tu donnerais pour toi. Viens, viens donc, viens donc. Est-ce que Mathis, tu peux maintenant que tu nous vois, regarde, on se tourne un peu, oh, tu peux te checker. Est-ce que tu peux dire à qui tu donnes le point de cette meilleure tenue random d'après toi Allez, Zach. Zach Ah ouais Pour la veste Arpenteur. Non, je peux pas. Non, pour la veste Arpenteur. Eh Regarde, ça, regarde ce petit drip, regarde ce petit drip. Ce n'est pas encore fini. Il y a encore deux votes à venir. Hugo, encore une fois, mon gars, à qui donnes-tu ce point Toi, je te connais, t'es un peu plus régulard, toi. Moi, je trouve que un petit drip. Il y a un petit drip Il y a un petit ouais. truc je dis ça, je vais dire pour Alex, mais... <rire> <rire> pour Alex Pour Alex, pour pour Alex, Alex. Il ne reste plus que Alex, le cadreur, celui qui nous a choisi. Regarde ce drip, regarde un peu ses New Balance, tu vois, mm -hmm. mon cargo noir... tu la simplicité, plutôt. Euh, la simplicité, non, la classe, l'élégance... C'est vrai, un peu d'élégance. En tout cas, je tiens juste à dire que la veste... Les yeux bandés, est elle, est, elle est... Vraiment, les yeux bandés, t'as choisi sens. quelque chose de fort. Je suis content. Bah ouais, pour moi... Euh, c'est si chaud, hein. C'est quand même un sacré drip, hein. Ouais, c'est cool. J'avoue, j'avoue, il y a... Et un peu d'attitude, tu vois c'est plus je me vois plus dans la tenue d'Alex que je OK. On En mémoire en vrai pour le coach là. Bravo Oh monsieur, beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, Félicitations, c'est la victoire de monsieur la routine qui réussit à choper le premier épisode de ce concept nous avons fait du coup trois magasins différents les pièces concept et les ford vintage store et les frères de summer qui nous ont accueilli à la fin avec de très belles pièces des marques lyonnaises etc donc ouais, c'est cool on les remercie merci à toi frérot d'être venu au plaisir ça Trois tenues très différentes plaisir. concept de fou j'aime trop on a tenté vraiment a des fait, trucs Pense à la première tenue ouais voilà c'est ça en fait c'est très différent de ce qu'on a maintenant et à la fois genre par exemple toi ta première tenue je la préférais tu vois là je préfère la mienne mais pourtant c'est cool parce que vraiment comme c'est léger bandés, c'est full random et tueur, mais ça a rendu vrai. le truc super alors j'espère également que vous avez kiffé un petit peu le concept, voilà, on peut encore l'améliorer, je doute pas, avec des règles ou des choses supplémentaires. On a voulu partir pour un truc simple pour la première. On réessayera des choses plus sympas, sûrement, pour le deuxième épisode. Je vous remercie de nous avoir suivis et on se dit à la prochaine, les amis Ciao, ciao, ciao.